Ok, je sais ce que vous vous dites. Euh, j'aime pas ta gueule. Yeah. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. Mm -hmm. Eh ben ça tombe bien parce que moi non plus j'aime pas trop ma gueule. Là c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu le titre, hein. je vais arrêter de tourner des vidéos le temps de retrouver une tête à peu près normale. Oui parce que pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent la chaîne avant, moi je ressemblais plutôt à ça. Waouh Hein, qu'est-ce qui s'est passé Bah c'est simple, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que Abbey c'était pas le meilleur album des Beatles. Donc on sait, ça se voit pas, mais c'est moi qui ai gagné. Alors non plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe Et ben bah, c'est assez simple, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros depuis quelques temps j'avais ce qu'on appelle un lipome sur le front. Peut-être certains d'entre vous euh, s'en étaient aperçus dans les vidéos. C'est rien, hein, c'est juste une petite boule de graisse, mais ça grossissait, et il fallait que je la fasse enlever. Sauf que l'opération s'est pas déroulée comme prévu, j'ai fait une petite hémorragie des familles et du coup beau comme un camion. Alors, deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que le sang est descendu sur mon visage et ça fait comme si j'avais reçu un coup de poing, quoi. Mais selon les médecins, ça va se résorber d'ici un mois, à peu près. Donc, bah... Je vais attendre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours dans 507 heures quelques vidéos d'avance, hors actualité, au cas où j'ai des empêchements. Et là, j'ai de quoi tenir trois semaines avec ça. Donc, dans les semaines à venir, vous aurez votre contenu, seulement voilà, du coup mécaniquement, dans un mois, j'aurai plus du tout de vidéos d'avance, donc... Je voulais vous prévenir que le rendez-vous 507h du dimanche 18h, bah peut-être qu'il y aura quelques semaines où ça va sauter, quoi. Je dis ça notamment pour les gens qui me soutiennent financièrement sur Tipeee ou sur Utip. Je ne le dis pas assez, mais merci les amis pour vos achats de t-shirts, vos dons, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient mensuels. Récemment, je me suis acheté des disques durs, et mine de rien, si la chaîne ne me rapporte pas encore grand-chose, elle ne me coûte pas et ça, c'est grâce à vous. Mais malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir garder ce rythme et je m'en excuse auprès de vous. Voilà, les amis, je m'attarde pas parce que... C'est moche comme un cul de singe Oui, voilà. Prenez soin de vous, les amis, on se retrouve à mon rétablissement avec une belle tête toute neuve. Ciao